Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue donc à ce 11e Facebook Live. Euh, merci beaucoup de continuer à nous suivre. La semaine dernière, plus de 9000 personnes. Donc, forcément, on est très touché que vous continuez à nous suivre sur ce, sur ce média. Alors, on avait prévu depuis longue date hein, de parler de la césarienne, puis de l'accouchement qui peut se compliquer. Euh, donc, on est bien sûr ouvert aujourd'hui à toutes les, les questions, parce que c'est un sujet qui est très, très important, beaucoup abordé à la fois dans les projets de naissance que vous remplissez souvent en couple et qu'on on discute en consultation, ou lors des euh, cours de préparation à la naissance. Donc, euh, vraiment, je suis à votre disposition aujourd'hui pour répondre à toutes les questions. Et pour mmh. rappel, vous êtes... Donc, pour rappel, oui, pardon, excusez-moi, euh, je suis le professeur garavé euh, donc euh, gynécologue obstétricien à la maternité euh, Jeanne de Flandre, et euh, je m'occupe beaucoup, donc, euh, des urgences, euh, de la salle naissance et euh, des grossesses compliquées. Alors, déjà, première question, euh, est-ce qu'il est qu y a des accouchements euh, communs Enfin, classiquement, euh, ça se passe comment un accouchement donc, première question sur, sur l'accouchement. Alors Classiquement, donc, dans plus de deux tiers des cas, lorsqu'on regarde l'enquête nationale périnatale française de 2016, euh, c'est un accouchement dit physiologique, c'est-à-dire qu'il n'y a euh, pas du tout euh, d'aide euh, à l'accouchement, que ce soit euh, la réalisation d'une césarienne ou de ce qu'on dit un accouchement instrumental, c'est-à-dire un accouchement opératoire avec euh, forceps ou ventouse. Donc vous voyez, dans quand même majorité des cas, euh, l'accouchement euh, se passe de façon physio mais aussi ça peut se compliquer et donc est, on est là pour discuter un peu de tout ça. Et justement dans quelle situation on parle d'une un, complication Alors les complications de, de l'accouchement ça peut être donc euh, pendant le travail, c'est à dire que euh, le, soit le col ne s'ouvre pas et on doit par exemple réaliser une césarienne pour ce qu'on appelle une dystocie cervicale qui est la première cause de césarienne pendant le travail. On peut avoir les anomalies du rythme cardiaque du bébé, c'est-à-dire qu'on se dit que le bébé n'est pas dans un état fétal rassurant et qu'on doit donc faire une césarienne pour le faire naître. Et puis les autres complications, c'est quand par exemple les efforts de poussée à la fin ne sont plus efficaces et qu'il faut aider à la naissance, ou que le cœur du bébé nécessite qu'on aide à une sortie plus précoce, donc c'est ce qu'on appelle l'accouchement instrumental et puis la dystocie des épaules, c'est-à-dire quand le bébé reste coincé euh, au niveau des épaules. Une petite question, euh, euh, par rapport aux, aux, aux mamans d'avant, on va dire à la génération euh, de nos mères qui ont à peu près maintenant 50-60 ans, les, les nouvelles mamans, euh, comment elles se projettent sur... Euh, leur projet de, de grossesse, leur projet d'accouchement, comment elles le perçoivent Qu'est-ce qu'elles espèrent généralement de cet accouchement Qu'est-ce qu'elles vous disent en consultation bah, Déjà, on espère tous que l'accouchement se déroule bien, normalement, de façon physiologique, hein, nous aussi, évidemment. Hein. Euh, et donc, c'est vrai que je pense que les mamans d'aujourd'hui sont plus informées, sont... Plus participative avec nous euh, aussi à travers nos projets naissance, nos cours de préparation à la naissance, des choses qui n'étaient pas expliquées à nos mamans. Moi j'en ai reparlé à ma mère pour savoir si euh, elle n'avait pas eu accès à la péridurale, elle n'avait pas eu le choix euh, de son jour d'accouchement, etc. Donc euh, aujourd'hui on est beaucoup plus dans, dans, dans les échanges entre nous. On peut observer dans les cas d'accouchement par voie basse euh, notamment, parce qu'il y a une différence aussi puisqu'il euh, y a des fois des complications en accouchement par voie basse, mais il peut aussi avoir des complications lors d'une césarienne euh, programmée, ou alors la césarienne peut être une solution en cas de complications. Oui, tout à fait. Donc, euh, <coughs> ce que je disais tout à l'heure, la césarienne pendant le travail, donc on en avait déjà un petit peu parlé ensemble. Euh, la semaine, la semaine dernière, c'est quand le col ne s'ouvre pas, par exemple, que, donc, on essaye évidemment de rester au maximum physiologique en laissant la poche des os intacte. Mais au bout d'un moment, si le col ne se modifie pas, on va vous proposer de pratiquer cette rupture de la poche des os. Et que si même ça, ça ne suffit pas, une heure plus tard, on vous proposera de mettre la perfusion d'ocytocine qui n'est plus du tout systématique comme ça a pu l'être à une certaine époque. Par exemple, dans une évaluation qu'on a faite, nous, dans les suites des recommandations et de la mise en place d'un protocole, on a diminué de plus de 40% l'utilisation de l'ocytocine chez nos patients pour le rendre le moins médicalisé possible. Donc en fait, c'est plusieurs techniques qui sont faites graduellement. Euh, et si ça fonctionne, et eh ben voilà, pas besoin de plus médicaliser. Tout à fait, c'est complètement graduellement, c'est-à-dire euh, on, on a remarqué hein, que les patientes passent peut-être plus de temps en salle de naissance, mais qu'on respecte beaucoup plus la physiologie. C'est-à-dire qu'on fait moins de rupture de la poche des os, moins de perfusions systématiques, on est resté sur un taux de césarienne qui est resté stable hein, au fur et à mesure des années, alors qu'on voit que dans, dans notamment plein de pays, ça a explosé. Nous, on a réussi à rester de façon tout à fait stable. Euh, pour garder ce côté euh, quand même très physio. Quoi. Et donc si l'accouchement se complique, en tout cas si le bébé ne, ne sort pas, il y, y a des choses qui sont assez connues, dont les dames parlent souvent, euh, c'est euh, la, la ventouse et les forceps. Alors c'est quoi C'est quoi Alors la, la, la ventouse et le forceps, c'est pour aider euh, donc, le, le bébé à sortir. Et il y a un peu deux conditions finalement majeures où on réalise. Soit ça fait un certain moment que vous poussez, alors là c'est pareil, on a complètement évolué nos pratiques. Au début, c'était très sévère, 30 minutes, vous poussez, hop, ça ne suffit pas, euh, on fait un forceps ou une ventouse. Aujourd'hui, on est à faire pousser beaucoup plus longtemps. C'est-à-dire que euh, si le bébé va bien, si vous, vous n'êtes pas fatigué, parce que ça aussi c'est un facteur qui est très important, eh ben, on continue à vous faire pousser pour essayer au maximum qu'il y ait une essence naturelle. Mais parfois, au bout d'un moment, ça ne progresse plus. Vous, vous êtes épuisé ou le cœur du bébé nous dit qu'il est temps qu'on fasse naître. Et à ce moment-là, on peut faire soit un forceps, soit une ventouse. Donc, c'est quoi un forceps En fait, on va aller mettre deux cuillères comme ça autour de la tête du bébé et on va vous faire participer. Alors moi, je dis toujours, ça fait rire, mais euh, euh, j'aime pas travailler. C'est vous qui allez travailler, mais c'est vrai. Euh, nous, on est juste là pour guider la tête du bébé. C'est vous qui allez donner toute la force pour pouvoir le, le, le sortir. L'autre solution, c'est la ventouse. Donc, en fait, la ventouse, on va aller mettre une cupule euh, qu'on va gonfler ici et qui va nous permettre de mettre le bébé dans le bon axe et de vous aider à euh, donner naissance. Est-ce que ces est deux techniques, les forceps et la est-ce que c'est risqué euh, d'abord pour le bébé? Parce qu'il y a un peu cet imaginaire de oh, ça va déformer la tête de mon bébé euh, définitivement. Et est-ce que c'est risqué pour la maman? Alors, euh, déjà, déformer la tête, c'est vrai que c'est une question qu'on nous pose très souvent. Et même à la naissance, en fait, tous les bébés ont une tête, entre guillemets, un peu déformée. Mais c'est normal, puisqu'ils s'adaptent au bassin de la maman. Et donc, ils, ils naissent tous. Alors, oui, c'est vrai que ça peut avoir des complications, hein, bien sûr. Le forceps, euh, euh, par exemple, on peut avoir les, des petites traces qui restent à ce niveau-là et qui disparaissent souvent dans les 48 heures. L'avant-tout, c'est pareil. Hein, ça peut laisser une trace sur le, sur le cuir chevelu. Mais après, c'est toujours pareil, c'est nécessaire de le réaliser pour le bien euh, du bébé et aussi parfois pour le bien de, de, de la maman. Et euh, quels risques pour la maman Est-ce qu'il y, est qu y a des risques supplémentaires pour la maman Alors, il y a euh, un peu plus de saignement chez les patientes qui ont eu euh, un forceps ou une, une ventouse. Euh, un peu plus de risques d'épisiotomie, même si on est à un, un chiffre qui est passé très bas. Hein. Pour, pour donner un, un exemple... En, 2005, on était à 35% d'épisiotomie, c'est-à-dire quand même une femme sur trois, euh, en allant accoucher à Jeanne-de-Flandre, puisqu'on parle de Jeanne-de-Flandre, avait une épisiotomie. Aujourd'hui, on est à 2%. il faut imaginer un peu l'évolution euh, des pratiques. Euh, et ça, c'est aussi au niveau national. Au niveau national, le taux, vous voyez, il est quand même encore euh, à 20%. Hein. C'est vrai qu'on on a réussi à diminuer jusqu'à 2%. Et c'est vrai que quand il y a un accouchement par forceps ou ventouse, il y a un peu plus de risque qui est la survenue d'une épisiotomie. Mais l'épisodomie, on ne l'a fait vraiment pas par plaisir, on l'a fait vraiment si on pense que c'est nécessaire pour pouvoir protéger en fait, le périnée de la patiente. On a une question de Jennifer qui nous dit « J'ai accouché par voie basse de mon fils et il y a eu une procidence. est-ce fréquent ?» C'est quoi une procidence et est-ce que c'est fréquent Alors la procidence, donc c'est le cordon qui sort en fait, euh, devant la tête du bébé. Hein. Et donc là, c'est vraiment une urgence euh, pour sortir le bébé puisque... Il va aller appuyer sur ce cordon-là, parce que sa tête est encore à l'intérieur et le cordon est dehors. Donc il va appuyer sur ce cordon, ce qui fait qu'il ne va plus y avoir de circulation pour le bébé. Donc ça n'est pas fréquent, non, euh, mais c'est euh, une urgence et c'est vrai que dans ces cas-là, euh, c'est une césarienne qui va très vite. Justement, on, parle, on parlait la semaine dernière de la césarienne. Euh, euh, quand il y a une complication d'accouchement, donc quand c'est vital, il faut sortir le, le bébé, c'est vital pour la maman et pour le bébé. Euh, est-ce que la, la césarienne est-ce une, une technique utilisée Et si oui, euh, dans quel cas Parce que ce n'est pas tout le, temps, euh, tout le temps recommandé. Bien sûr, alors la, la, la, la césarienne, euh, c'est euh, une, une des techniques bien sûr euh, qu'on utilise. Alors, euh, on l'utilise donc soit, comme je vous ai dit, le, le col ne s'ouvre pas. Soit si on voit que le cœur du bébé sur le monitoring, l'enregistrement qu'on fait en continu du bébé, nous montre des signes qui nous font dire qu'il faut faire naître ce bébé. Alors on utilise aussi, vous entendrez ça dans les cours de prépa, euh, des petites prises de sang. En fait, on fait une toute petite incision à ce niveau-là pour le bébé pour récupérer une goutte de son sang pour pouvoir voir dans, euh, comment il, il va. Et si on a des anomalies sur ça ou des anomalies d'ouverture du col, on fait la césarienne. Mais par contre, si le bébé est trop bas, dans ces cas-là, on fait plutôt un accouchement instrumental par forceps ou tous. On a une question d'Ingrid et il euh, y a pas mal de questions euh, en, généralement sur ça et d'angoisse de, de maman sur euh, l'hémorragie de la délivrance. Elle nous dit, je suis sur euh, cardégique jusqu'à 35, euh, jusqu 35 semaines, y a-t-il un risque euh, à l'accouchement d'hémorragie Alors non, c'est pour ça qu'on l'arrête aussi à 35 semaines d'aménorée. C'est un traitement, euh, c'est vrai, le, le cardégique, pour expliquer qu'on met chez des patientes qui ont eu des grossesses compliquées avant ou qui ont des pathologies qui nécessitent ce traitement. Et on l'arrête à 35 semaines. Il n'y a pas de sur du coup, euh, euh, d'hémorragie après. Alors, on a une petite question, de Ce n'est pas tout à fait la, euh, le, le, le, le thème de ce live, mais on prend quand même. Qui nous dit qu'elle a, a eu deux déclenchements, est-ce que pour sa troisième grossesse, il y a des chances qu'elle ait un déclenchement eh ben, C'est comme elle le voudra d'abord, hein, parce que de plus en plus, euh, on a aussi changé nos mentalités et les patientes aussi. Il y a des patientes qui nous demandent des déclenchements, ce qu'on appelle le déclenchement de convenance, auquel on répond aujourd'hui beaucoup plus favorable qu'à une certaine époque. Et puis après, euh, ça dépend les motifs de son déclenchement, et ça, c'est impossible de, de prévoir ça. Mais je crois qu'il y a de toute façon, euh, dans notre planning de Facebook Live, un qui sera justement dédié euh, au déclenchement. On parlait de pousser euh, tout à l'heure. Euh, si, euh, si la maman est encore en forme, elle peut continuer à pousser euh, pour que l'accouchement se fasse le plus naturellement possible. Euh, donc pendant combien de temps, finalement, on peut, on peut pousser C'est vraiment, ça peut durer euh, très longtemps ouais, Est-ce ouais, est... est qu'il y a une moyenne euh, alors, la, la moyenne en France, quand on regardait un petit peu l'enquête nationale, justement, périnatale, la plupart accouchent dans les 20 minutes euh, de poussée. Alors là, que ce soit au premier accouchement ou au deuxième accouchement, c'est un peu mélangé euh, dedans. Euh, après, donc euh, classiquement, on disait 30 minutes et puis après, euh, il fallait aider à la naissance. Aujourd'hui, on peut laisser beaucoup plus de temps si jamais euh, on n'a plus vraiment mis de limite chez des patientes, attention, hein, qui ne présentent pas de facteurs de risque. Après, si le bébé est petit, s'il y a eu une césarienne avant on fait quand même plus de précautions et on limite quand même la durée dans ces cas-là. On a parlé des, euh, des outils, on va dire techniques qui sont, euh, qui sont utilisés. Euh, euh, on, on parle aussi en fait, d'un phénomène qui est assez fréquent, euh, c'est les épaules du bébé qui peuvent rester bloquées. Euh, et qu'est-ce qu'on peut faire quand c'est comme ça Est-ce que pour le coup, le, euh, la césarienne, euh, les forceps ou les ventouses sont efficaces Et sinon, qu'est-ce qu'on peut faire alors, alors, quand on parle déjà des épaules bloquées, ça veut dire quoi Ça veut dire que la tête du bébé est sortie déjà au euh, niveau de, de la vulve et dehors, mais que les épaules restent coincées dans le bassin de la maman. Donc ça, pour nous, c'est clairement une urgence parce qu'il faut imaginer donc, que euh, le bébé, bah, il est coincé et donc il ne peut pas respirer. Il n'a plus d'oxygénation et donc, pour nous, c'est vraiment le plus grand stress hein, en tant qu'obstétricien et sage-femme en salle de naissance de euh, faire naître euh, le bébé euh, rapidement dans, dans ces conditions-là. La césarienne, non, parce que finalement, le bébé est déjà sorti. Et puis, forceps, souvent tous, c'est plus ça puisque le, la tête est sortie. Donc, on fait des manœuvres. Euh, la première, euh, classiquement, euh, qui s'appelle Macrobert, c'est le nom de cette manœuvre, consiste à relever les jambes de la patiente pour pouvoir justement euh, bien mettre le bassin dans, dans, dans l'axe et à appuyer au niveau du bassin, donc vraiment on appuie au niveau du pubis, au niveau de la vessie, c'est ce qu'on appelle la pression suspubienne, pour appuyer justement sur l'épaule, pour l'aider à s'engager. Donc c'est vraiment une pression qui est sur le bas, hein. c'est pas du tout une pression sur le haut du ventre, c'est une pression en bas. Si ça, ça ne fonctionne pas, après nous on va aller chercher les épaules justement pour les tourner et le mettre dans le, dans le bon axe et sortir le bébé. Évidemment, ça, ça peut avoir des complications, euh, que ce soit bah, des fractures au niveau des bras du bébé ou euh, des étirements euh, neurologiques, en fait. On le rappelle, tout ça, c'est bien entendu fait parce que euh, dans, les cas de, dans les complications de l'accouchement, c'est de l'urgence pour le bébé et pour la maman également. Tout à fait, hein, parce que c'est une urgence pour, pour le bébé. Et que euh, c'est pour ça que pour nous aussi, c'est stressant, c'est qu'il faut sortir rapidement le, le bébé. Le, le, euh, on, donc, on a, finalement, il y a des, euh, des manœuvres qui peuvent être utilisées. Il y a aussi des outils avec les forceps et euh, la ventouse, euh, les, la césarienne également. Euh, C'est des complications, mais est-ce que ces complications, elles peuvent, elles sont euh, forcément douloureuses Parce que quand on pense complications, on se dit oh, bah forcément ça va, ça va me faire mal, ou alors euh, les ventouses, je vais peut-être peut le sentir, ça va peut-être être désagréable. Donc, euh, co comment ça se passe Est-ce que, est que les, les euh, les, les femmes qui accouchent peuvent quand même euh, voilà, re re ressentir certaines douleurs. Alors euh, oui, alors déjà, c'est important. On dit que c'est des complications. En fait, ça fait partie de tout accouchement. Hein. On voit bien, c'est quand même un tiers des, des, des accouchements quand on reprend l'enquête nationale euh, et, et à Jeanne de Flandre, on est à peu près sur les mêmes chiffres, euh, voire même un petit peu plus bas, alors qu'on a aussi dans notre maternité une population qui est plus à risque hein, d'avoir de, de, de complications. Alors pour la douleur, c'est un sujet très important. J'avais déjà un petit peu abordé la, la dernière fois euh, sur la césarienne. Évidemment, les, les, par exemple, si on, on sent que la patiente euh, ressent beaucoup de choses au moment de l'accouchement et au moment où on va faire justement un accouchement instrumental, on réinjecte dans la péridurale, on appelle l'équipe d'anesthésie euh, pour que justement, il y ait un, une douleur qui soit euh, vraiment la, la, la moins importante possible. Après, euh, parfois, ça va plus vite hein, que quand euh, l'accouchement vient naturellement, quand on utilise un forceps, ou par exemple si le bébé regarde vers le haut, il appuie plus en arrière du cou, ça peut être plus sensible pour les patientes. Oui, parce que ça descend plus, plus rapidement. Mais à nouveau, on est là avec l'équipe d'anesthésie. S'il y a une péridurale et s'il n'y a pas de péridurale, ça peut être aussi euh, la réalisation de, de, de blocs nerveux, justement pour éviter que euh, les patientes aient des douleurs. On a pas mal de questions alors sur euh, euh, le déclenchement et la prématurité, on, on dit juste aux dames qu'on y répondra lors d'un autre Facebook live, euh, parce que sinon on peut, on peut prendre beaucoup de temps. Mais voilà. Bien sûr, c'est aussi un sujet passionnant et qui me tient énormément à cœur, surtout que dans le déclenchement il y a beaucoup de nouveautés, mais je pense que ça, ça peut faire une demi-heure de discussion rien que sur euh, le déclenchement. Euh, en cas de complication, justement, euh, quelles sont la disponibilité finalement des médecins ici à Jeanne de France pour intervenir On le rappelle, on, euh, la, la maternité Jeanne de France est une maternité de niveau 3. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il y, qu y a plein de monde en fait qui est là derrière, hyper disponible pour les dames en cas de complication. Ouais, bah c'est ça. En fait, c'est euh, alors niveau 3, c'est pour le niveau pédiatrique, c'est-à-dire qu'on en fait, on a une réanimation néonatale qui permet d'accueillir les enfants, quel que soit l'âge gestationnel, quelles que soient les complications, etc. C'est pour ça que nous sommes à un niveau 3. Et disponibilité, et eh ben oui, oui, oui, on est disponible 24 sur 24, quelle que soit l'heure et le jour euh, de, de, de la semaine. Hein. Et donc, il y a par exemple en garde, il y a toujours deux médecins seniors, euh, en, je parle en, en obstétrique, deux médecins seniors, trois internes d'obstétrique et puis bien sûr, euh, une équipe de sages-femmes, euh, daide soignantes d'auxiliaires de puriculterie, de pédiatres, d'anesthésistes, qui sont, j'espère oublier personne et ne frasser personne, qui sont disponibles 24 sur 24 pour, en cas d'accouchement compliqué ou de naissance physiologique. Alors, parfois il peut y avoir du monde, on a Béranja qui nous dit « J'ai accouché en octobre, aucune place en salle d'accouchement ni péridurale, malgré un déclenchement ». Elle demande si ça arrive souvent et oui, malheureusement, ça arrive. Souvent, non, ça arrive, clairement, on va pas sentir. on a neuf salles de, de, de naissance, euh, c'est un problème dans beaucoup de maternités euh, françaises, de maternités aussi de la région, et ça nous arrive de devoir transférer euh, exceptionnellement des patients d'une maternité A vers une maternité B. Vous voyez, je ne parle pas que de jade de flamme parce que ça arrive aussi qu'on reçoive des patients d'autres maternités, euh, nous, euh, euh, lorsqu'il y a une suractivité dans, dans les maternités. Alors, on a une question sur le Covid, mais on, on va renvoyer vers la vidéo qui a été faite précédemment, justement, sur les cas de transmission. Donc, on, on répondra à Nicolas. Enfin, voilà, je reviendrai vers Nicolas avec le lien. Alors, on, on va rassurer quand même les futures mamans, ces, ces complications de l'accouchement, elles sont quand même assez assez rares. Enfin, elles sont enfin dans, en tout cas dans les, dans les cas graves. Elles sont elles sont quand même très rares, même s'il y a un tiers finalement. où on parle de complications <coughs> à partir du moment où on utilise forceps, ventouse ou autre. Euh, dans la plupart des cas, ça, ça se passe bien et c'est quand même bien sûr. Euh... C'est pas parce qu'un médecin vient que ça va mal se passer. Attention, hein, euh, c'est que c'est une aide qui est nécessaire pour l'accouchement. Euh, mais ça n'est pas une complication en tant que telle. Hein. Euh, sinon, si on prend les médecins comme des complications, euh, voilà, c'est un petit peu dur. Moi, je ne me lève pas le matin en me disant « tiens, je suis une complication ». Non, non, euh, il faut, euh, faut se dire que bien sûr que ça se passe bien, euh, dans la grande majorité des cas, évidemment. Quoi. Euh, voilà, alors après, euh, ça, ça peut se passer bien aussi d'un point de vue physique. Après, ce qui est important, je pense aussi d'en parler, c'est d'un point de vue psychique, parce que ça peut être aussi un mauvais vécu hein, par les couples, euh, et je dis bien les coups parce que c'est important de prendre aussi la place de l'accompagnant, l'accompagnante qui était là aussi euh, en salle de naissance, hein, du coparent, euh, et que, euh, par exemple, nous nous mettons en place euh, là depuis euh, quelques semaines une consultation qu'on appelle de discussion autour de la naissance en postpartum pour pouvoir reprendre un petit peu tous ces éléments-là, à la fois d'un point de vue très factuel, c'est qu'est-ce qui s'est passé pendant l'accouchement, on a souvent besoin de réexpliquer un petit peu euh, ce qui s'est déroulé, et puis, si besoin, on a derrière toute une équipe hein, de, de psychologues, de, de, de psychiatres, de sages-femmes qui font de la sophrologie, de l'hypnose, pour pouvoir euh, redébriefer, reparler un petit peu de, de tout ça pour ne pas en garder euh, un mauvais souvenir. Et le mieux, finalement, c'est de se préparer, faire les, suivre les cours de préparation à la naissance, alors que ce soit à la maternité, à la maternité Jeanne de Flandre ou même en, en libéral euh, parce que ça semble vraiment important d'informer les parents à cette éventualité, aux complications d'accouchement, entre ce qui est l'accouchement idéalisé et euh, la réalité. J'imagine qu'il y a beaucoup de parents aussi qui ne sont pas du tout prévus euh, un accouchement médical et qui, qui sont un peu tristes, euh, qui, une dame qui aurait voulu accoucher par voie basse et qui a une césarienne par Bien exemple. sûr, tout à fait. Et je trouve que le terme idéalisé est très important parce que euh, dans les, notre société, les réseaux sociaux, etc. Il y a une certaine pression hein, qu'on trouve nous sur nos patients de faut que ça se passe bien, faut que euh, voilà. Mais euh, euh, il faut pas vivre ça euh, clairement comme comme un échec. Hein, euh, et que oui c'est très bien de se préparer, que les cours de préparation ils peuvent être réalisés soit à Jeanne de Flandre ou pour une grande partie de nos patientes à l'extérieur avec beaucoup de, de sages-femmes qui font ça très très bien en lien avec nous puisqu'on a créé toute une communauté qu'on appelle périnatale autour aussi de notre centre pour avoir les mêmes discours, les mêmes informations et on travaille vraiment avec un réseau important de, de, de sages-femmes en ville pour la préparation à la naissance et j'invite vraiment que ce soit pour la première naissance ou les naissances d'après Parfois, les patientes nous disent oui, « Non, moi, c'est bon, je n'ai pas besoin d'avoir de cours de prépa. » Et puis finalement, il bah, y a d'autres solutions. Il y a le yoga, l'autonomie, euh, la préparation en piscine, etc., qui sont euh, aussi euh, vraiment très importantes. Alors, on a une question de Raphaël, on y avait répondu sur la vidéo sur la péridurale. Est-ce que les papas sont acceptés pendant la pause de la péridurale Oui, alors après, il ne faut pas qu'il fasse de malaise, c'est tout. Hein, parce que on le voit bien, c'est comme en césarienne. Hier, on a fait une césarienne, le papa fait un malaise, mais c'est pas grave. On est là aussi pour s'occuper de lui si nécessaire pendant la césarienne ou la péridurale. Un dernier mot peut-être pour la communauté qui nous a suivis. Euh, pour, le, pour le coup, on n'a on a pas d'autres questions. Pas mal de questions donc, sur le déclenchement. Donc, ça, on note effectivement. C'était aussi un thème qu'on souhaitait aborder euh, pendant les lives. Euh, voilà, je vous laisse conclure simplement. Alors, ben, je suis ravi à nouveau d'avoir fait ce. Merci pour toutes vos, vos questions. Euh, évidemment, toute l'équipe, on est disponible en consultation euh, pendant votre, ou vos cours de préparation à la naissance. Pour reparler des projets naissance etc., et c'est important d'aborder aussi que euh, parfois l'accouchement peut se compliquer. Quand on dit complication ça peut être juste une aide hein, pour, pour ça. Et que aussi on est là pour le débrief après. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui a beaucoup changé dans nos mentalités aussi euh, de, depuis maintenant plusieurs, plusieurs années, hein, euh, même des dizaines d'années, je pourrais presque dire. Et qu'il ne euh, faut pas hésiter à revenir vers nous parce qu'avoir euh, un mauvais vécu de son accouchement est... Vivre ça toute sa vie, je, on n'est on pas là pour, pour, pour ça. Et donc, on vous offre ces possibilités-là aussi, si, si vous le souhaitez. Un grand merci à vous. On salue tout le monde et on vous dit à la semaine prochaine. Pour un nouveau Facebook Live. Au revoir.